pas Playpad, vous avez bien encore? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en direct de chez moi. Un point de vue et un décor que vous connaissez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Vanguard, d'accord? Et Vanguard, vous avez compris, depuis que la bêta PC est sortie, j'ai beaucoup joué au clavier souris, mais je suis toujours versatile. Donc, je sais également jouer à la manette. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais je ne vais pas simplement jouer à la manette. C'est une manette que je vais, on va dire, un petit peu customiser. Je vais rajouter dessus un petit contrôle fric. Vous avez vu ces derniers temps c'est devenu euh, mon partenaire. C'est les petits accessoires que vous rajoutez au bout de votre joystick. D'accord, pour pouvoir vous rajouter de la précision, d'accord, une fois que vous êtes euh, in game. Et il y a plusieurs hauteurs, plusieurs tailles de stick. Il y a également un lien dans la description pour aller checker leurs produits. En plus, tu connais, c'est les liens traqués et tout. Il faut voir combien de personnes ont cliqué dessus. Donc allez, checker. vous, mettez bien. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. En plus, c'est des produits qui ne sont pas très chers. On va aller faire un gameplay euh, sur Vanguard manette PC. C'est parti, baby. Bienvenue in-game, j'espère que vous allez bien, ah quel plaisir, vous avez pu voir hier que ce n'a pas été du Vanguard, au final ça a été une... ça a été la, la VOD de Zack, oh la VOD de Zachary Libre qui a été postée. J'ai repris enfin, comme je l'ai dit, Zachary Libre sur mes réseaux. Voilà, je vous en ai assez parlé, vous avez capté, c'est le retour sur ma chaîne. J'ai reçu Narcus, c'était vraiment une superbe émission déjà disponible en plus sur Spotify. Je vous ai mis le lien dans la description pour ceux qui ont simplement envie d'écouter, que ce soit dans le bain, à l'école, au taf, en voiture, bref. C'était une très très bonne émission. Et euh, la VOD, alors pour l'instant, j'hésite, on te créer une chaîne YouTube dédiée à Zachary Libre où je pourrais poster toutes les VOD ou alors de temps en temps, une fois par semaine, les mettre sur ma chaîne. En Espérons que ça dérange pas à euh, bah, vous, en fait, tout simplement, parce que tu vois, je sais que. En fait, il y a un truc qui est bâtard avec YouTube, je vais être honnête avec vous, je vous le dis direct. On est plus libre en 2021 de poster ce qu'on veut sur YouTube. Et si. Ouf, il m'a fait peur. Et si je poste constamment un truc qui fait pas trop de vues, ça peut altérer l'algorithme sur mes vidéos au total, tu vois. Oui, oui, c'est très compliqué. Mais en gros, sur YouTube, à l'heure actuelle, si tu veux avoir une suite dans la manière dont ça propose les contenus aux gens, faut que tu fasses attention. Et donc, du coup, je voulais savoir si je postais les redifs de Zach en Relief sur ma chaîne à moi, sur ma chaîne YouTube, au lieu d'une chaîne dédiée. Est-ce que ça peut, euh, du coup, vous intéresser pour ça, quand l'invité est cool bah, vous retrouvez tout sur ma chaîne et ça centralise un peu le tout euh, tout en comptant en fait euh, sur le fait que bah voilà si ça vous intéresse bah au final ça nique pas trop l'algorithme vis-à-vis de ma chaîne. Je, je, je suis en train de vous faire une vidéo où je vous ai fait la promotion d'un truc qui fait euh, la, la, la précision et là je suis ultra précis. Ça fait plaisir. Lance flamme. Chien. Ouf. On appelle les yinches. Allez venez hier' venez les Yanger les gars, Hier dès le début de la game comme ça, on rigole bien, je me régale donc voilà euh, c'est tout Alors sinon en ce moment je suis en train de préparer d'autres trucs, ça fait quelques temps que je vous ai pas fait des vidéos de voyage Début octobre je pars en voyage, là je vais en Slovaquie, euh, à Bratislava, voilà. donc au moins vous savez où est-ce que je vais au début Je vais à Bratislava et, euh, et à Vienne normalement et en décembre, je, je, vraiment je vais le faire en vidéo un peu émotion et tout Mais je pense que ça va être cool parce que ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas fait des vlogs et je sais que vous aimez bien les vlogs notamment en Estonie, etc. Euh, je vais parce que les états unis ont enfin rouvert leurs frontières Les états unis c'est marrant, c'est des gens qui ont eu une des pires, bref, une des pires situations pendant la pandémie, machin, gana, et c'est pourtant un continent qui a fermé aux Européens pendant un an et demi. Bon, je suis pas là pour faire de la politique, mais en gros ils viennent de rouvrir quoi. Et, et donc du coup, bah, je compte y aller en décembre pour aller voir mon cousin. Alors oui, j'ai de la famille aux états unis Moi-même, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai moi-même vécu aux Etats-Unis quand j'étais plus jeune. Et, euh, et donc c'est un cousin que je connaissais, que je voyais beaucoup quand j'étais gamin, qui est trop trop cool, qui a une très bonne tête et beaucoup de cheveux, contrairement à moi. <rire> je tiens à vous le dire. Et euh, je vais aller le revoir bah, plus de 10 ans après, tu vois, en mode un peu séquence émotion. Je retrouve ma famille. 26-0. J'étais en 26-0 j'étais en 26-0, c'est trop drôle. Donc je vous ferai des vidéos en direct de, des Etats-Unis, et, si tout va bien, et de Washington, mi-décembre à peu près. Euh, période Noël et tout, j'y vais une semaine. Oh là là là là, mais regardez ce que je mets mais oh là là, là, là, là, là, là, là, là là Mon gars incroyable ce euh, que voilà, je fais Donc voilà, j'irai à Washington d'ici, la capitale, c'est là-bas où il habite. J'aurais pu être américain aussi et ne pas parler à des mecs comme vous au quotidien. Mais, mais bien sûr, non, la destinée m'a fait devenir lyonnais, m'a fait... Euh, bon, pourquoi pas, hein, c'est Dieu qui décide, en notre manière, c'est te dire. Et au final, je suis très content de ce que je suis, mais... Qu'est-ce que j'aurais été si j'étais resté aux états unis quand j'étais gamin Parce que j'y ai vécu un an à Orlando, euh, euh, quand j'étais plus jeune avec ma mère et tout, c'était très très cool. Au final, on était rentrés en France pour des raisons euh, un peu particulières, mais euh, mais c'était sympa. Donc voilà pour la reprise des émissions, voilà pour Zach en libre, voilà pour ce qui arrive sur la chaîne dans les semaines à venir. Il y aura, euh, euh, du coup, comme je vous ai dit, hop du vlog et euh, avec la fin de Vanguard qui, a, bah qui arrive dans quelques heures, là voilà on est mercredi midi, euh, qui arrive dans quelques heures, je vais pouvoir repartir sur des, euh, des trucs un peu plus concept, d'accord Des trucs un peu plus concept, donc à savoir euh, vidéo straight foot, je sais que vous avez adoré. J'ai également des histoires, j'ai également pas mal de trucs, donc en fait il va y avoir un mois et demi euh, d'ici la sortie de Vanguard, d'accord 33-2, c'est mon meilleur gameplay. <rire> Allez, checker les produits Control fric mon frère, c'est dans la description. Bref, j'ai un mois et demi pour continuer à vous proposer du contenu euh, de qualité. Et euh, pendant ce mois et demi, j'ai euh, plein d'idées, donc euh, ça va être euh, pas mal d'histoires. Il va y avoir des histoires qui concernent un peu le sport, des histoires qui concernent un peu le foot, des threads foot, euh, des bay horreurs. Bref, ça va être sympa, ne vous inquiétez pas, ça va venir et ce sera très très cool. Sachant que dans cette période-là, également en novembre, j'attends un autre truc sur lequel je ferai des vidéos aussi, je pense, et des streams. Ce sera le dénommé Battlefield. 2042, bien sûr. La sortie de Battlefield m'intéresse, donc on checkera, on ira mettre des coups de grappin, et on jouera avec grand plaisir. Voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, je sais, euh, j'aime bien faire des vidéos un peu plus longues, mais là, pour aujourd'hui, euh, pour être honnête, vu que c'est la fin de la bêta, j'en tourne de, euh, deux ou trois, donc euh, ça m'arrange si euh, voilà, je peux le faire de cette manière. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis alors la prochaine, les amis Bisous